Juge chapitre 11 à 12 Histoire de Jeff P mon pays Galarade, te yon vaillant soldat. Papa te Galarade. Maman te yon jeunesse. Madame Galarade te fait l'autre petit garçon pour mari. Mais, le petit yo fin grand. Vous mettez Jeff T.D.O. dans la caïla. Vous dites comme ça. Vous n'avez pas droit jouer en rien avec votre père, parce que vous êtes petite dans la jeunesse. Jeff T. pourrie mettre votre frère dans le pays de tob. Yo ne vaut rien de mettre tête ensemble avec Jeff ils ont été sortis avec e dévaliser Quelques après ça, les gens qui ont été fait la guerre avec le peuple Israël. Les gens qui ont été attaqués peuple Israël, là. famille du la Galarade ont cherché à dans pays Tob pour mener le tournage. Comme Vini yo. Me, je dis ça. Je non. comment pour Mais, je te dis chef famille famille, je suis je suis pas je suis venu, je suis quitter la suis Nous je suis venu, je suis venu, Chef Famille, pays gala radio dit Jeff comme ça. Nous venons jouer nous nous, parce que nous besoin pour marcher ensemble avec nous, pour goûter à pou tout le monde, pour qu'à tout le monde qui est dans le pays gala radio. laissez ça je dit chef Famille, pays galarabio radio. Tant seulement. Si nous faisons tourner la caille pour me goumer avec nous amoyou Si seigneur a fait me craser c'est moi même cap chef de tout nous tout bon oui chef famille pays la radio djef te comme ça nous prend seigneur y a servi nous témoins n'a fait tout ça ou saut di là c'est comme ça fait allé avec chef famille Pays Galarad. Et puis, il mettait le chef pour gouverner, pour commander la meilleure. Après ça, Jeffte à répéter toutes les conditions devant Seigneur à la ville Mispa. L'est fini, fait voye message de la famille à Moyo pour dire. Qui sa sa ou gen avec nous Pour qui ça ouvi ni goumen à nous jouk dans le pays nous Ouamoun amon yo message message jete yo. C'est parce que peuple israélien Israël la le yo soti ki pe pe pe il yo la yo sorti qui te pays l'Egypte. Yo prenne pays nan me nous. Depuis la rivière à jouk la rivière Jabok à la rivière Joudé. Pour nous, c'est pour nous remettre nous, nous, sembler, sans bris, sans compte. Jeff T. voyait un message de retourner à Joël Wamoun à moi, avec réponse ça. Le peuple israélien n'a pas jamais pris aucune portion dans tes moules Moabio. ni dans tes moun à parce que, les peuples israéliens qui ont quitté l'Égypte, ils ont marché dans tout le désert à la mer rouge, et puis ils ont à Kadès. les peuples israéliens ont envoyé un message à ce pays Eden pour dire comme ça. Tant pis, oui. quittez-nous faire passer dans le pays. Là? Mais, le pays n'a pas voulu quitter le passé. Il a voulu tout le côté de l'amour. Mais, le même tout n'a pas voulu quitter le passé. C'est comme ça, le peuple Israël a arrêté le Après ça, yo prend pris la dans le désert il a fait un détour pour ne pa pas passer dans le pays et dans le pays morable. Vous arrivez sous le soleil levé le pays morable. l'autre bord de la yo yo jam rivière Anon, c'est là que vous montez quand vous pour Mais vous pas jamais jambé l'autre bord la rivière Anon, parce que c'est lui qui te servi frontière pour le pays morable. Laissez, le peuple Israël a voyé un roi vous. pays amoria, qui est le la permission pour faire un petit passé dans pays pays pour arriver dans le pays de Mais, si pas fait le la confiance, vous n'avez pas quitté le passé. L'y semble tout soldat li yo, yo vin monte quand yo, bo Et puis yo attaquer pep Israël la. Mais, Seigneur bon Dieu pep Israël la, la ge ensemble avec tout moun li yo, nan me pep Israël la, ki bat yo, bien bat. Se kon sa, Israël prend le pays à nommer les qui sont dans la zone. Yo, zon yo prend tout le pays pour les qui pour eux. Sorti la rivière Anon, bon ancien. Jouk la rivière Jabok, bon Depuis des heures, bon soleil levé. Jouk la rivière Jourdain, bon soleil couché. Quand ça, c'est Seigneur ya, bon Dieu peuple Israël là, qui t'a mettez à mourir deux pour faire place pour peuple Israël là peuple ya. où ya, vous reprendre repris terre dans mes Seigneur ya. Est-ce que vous pas québé pour tout ça qui est moche bon Dieu là-bas où? Et puis où t'as voulu? Pour nous pas qu'un bé sa à bon Dieu nous en bas nous? Est-ce que vous avez passer passé la petite garçon zipo? Ou à pays moabla? Vous pas jamais levé le doute sur peuple Israël? là? n'avez jamais levé le vin roumé à nous? Le peuple, de Israël. Nous des de le peuple de Israël, il y a trois ans depuis qu'il était la ville Esbon avec la ville Aoye. Ensemble à toutes les boucles qui sont comptées. à toute la ville qui est sur deux de la rivière à Pour qui ça Depuis tout sa, nou yo. Nou anye, nou le temps, nous ne pouvons pas reprendre. Non. Nous ne pouvons pas faire rien. C'est nous-mêmes qui faisons. Les nouvelles font la C'est le Seigneur qui le monde qui peut juger. La décidée entre le peuple d'Israël et le peuple amoria qui est qui a, la, a ya, ki ki raison. Mais, où mon Amorio pas a le message d'Efte et Voyebalia L'Esprit Seigneur est sous Dieu Efte a le pays Galarade et le pays Manasse. Il tourner la ville Mispa dans le pays Galarat. Après ça, il quitter la ville Mispa, il passer dans le pays Amour.